Pourquoi investir votre argent dès maintenant Salut à toi, jeune investisseur lucide Comme tu le sais, dans le monde d'aujourd'hui, l'épargne n'est plus suffisante pour assurer sa sécurité financière. L'époque où les gens ne comptaient que sur leurs économies pour avoir un bel avenir est révolue. L'argent inactif que tu gardes sur ton compte bancaire ne t'aidera pas dans le futur, car cela ne va pas se multiplier tout seul. Mais l'investissement, si C'est le seul moyen de s'assurer un bel avenir, car il augmente le montant que tu as investi sans que tu bouges le petit doigt. Par exemple, si tu as placé 10 000 euros en immobilier, en bourse ou dans d'autres types d'investissements, il est fort probable que cette somme se multiplie toute seule, alors que si tu l'avais laissée sur ton compte bancaire, elle serait toujours la même, voire pire, elle diminuerait à cause des frais bancaires ou de l'inflation. Donc, si tu hésites toujours à investir ton argent, regarde cette vidéo jusqu'au bout, car je vais te donner 4 bonnes raisons qui vont te faire changer d'avis. Mais pas que. Je vais également te montrer un type d'investissement très très intéressant. Sois bien attentif et avant de commencer, abonne-toi à la chaîne. Investir va te permettre d'avoir le contrôle sur ton avenir. La plupart des gens pensent qu'investir consiste à devenir riche, mais ils se trompent. En réalité, investir, c'est se construire un filet de sécurité pour le futur. Pendant et après le confinement, par exemple, ceux qui ont été vraiment touchés par la crise économique, ce sont ceux qui avaient simplement épargné ces milliers d'argent sur leur compte bancaire. Par contre, ceux qui sont plus sortis indemnes, ce sont ceux qui avaient investi leur argent plutôt que d'économiser ou pire de le dépenser sans raison valable. En investissant, ces gens ont donné à leur argent un travail à faire, les rendre riches au fil du temps. Ils savent qu'à un moment donné de leur vie, ils arrêteront de travailler. Et quand ce jour viendra, ils n'auront pas à s'inquiéter du lendemain car ils avaient investi il y a des années. Ce qu'on appelle l'effet cumulé. De plus, investir peut aider à être libre financièrement afin d'arrêter de travailler pour un patron quand tu le veux, et enfin vivre la vie que tu souhaites. Oui, avoir un compte d'épargne ne suffit pas. Économiser de l'argent est important, mais cela n'est qu'une partie de l'histoire. Investir ton argent va te permettre d'avoir le contrôle financier de ton avenir. Raison pour laquelle tu dois commencer dès maintenant. Raison numéro 2, il n'a jamais été aussi facile d'investir. Il y a quelques années, quand on parlait d'investissement, les gens avaient souvent peur car c'était un milieu un peu fermé. Mais cette époque est maintenant révolue. Aujourd'hui, peu importe ton âge, ta situation financière, tu peux investir dans le monde entier et faire fructifier ton argent. Que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans les crypto-monnaies. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'investir son argent. Tu n'as pas besoin d'être un expert ou un titulaire d'un master en finance pour avoir un bon retour sur investissement. Ne te dis pas que tu dois d'abord devenir un expert inconditionnel avant de placer ton argent. Car investir n'est plus une chose aussi inaccessible. Tu peux commencer dès maintenant, tout dépend si tu veux t'assurer un bel avenir ou non. De plus, l'accès à l'information et à la formation n'a jamais été aussi facile. Raison numéro 3, investir pour atteindre tes objectifs financiers. Au fur et à mesure qu'un individu grandit dans la vie, de nouvelles exigences financières apparaissent et l'investissement est l'un des principaux moyens pour les satisfaire. Cela va commencer généralement par l'achat d'une maison, même si on la finance principalement par le biais d'un prêt, il est préférable de finir de la payer le plus rapidement possible. tu travailles dur pour gagner de l'argent, tu devrais envisager de le laisser travailler pour toi dans divers types d'investissements, tels que les actions, les ETF, les trackers, les obligations ou l'immobilier. Oui en fait, ne pas investir ou ne pas le faire correctement peut t'obliger à travailler toute ta vie et c'est dommage car lorsque tu investis sérieusement les rendements générés par ces derniers peuvent assurer ta stabilité financière pour atteindre tes objectifs à l'avenir raison suivante investir peut t'aider à réaliser tes rêves si ton rêve c'est d'être ton propre patron et diriger ta propre entreprise en investissant cela peut probablement se réaliser l'investissement peut réellement te rendre riche et ce qui va d'ailleurs t'aider à faire ce que tu veux faire dans ta vie si tu veux prendre une retraite anticipée avec beaucoup de vacances, l'investissement peut t'aider à y arriver. Pareil, si tu veux simplement pouvoir accompagner tes enfants à l'école sans avoir peur d'arriver en retard à ton travail. L'investissement est un moyen de générer de nouveaux flux de revenus. Au risque de me répéter, à moins que tu ne souhaites travailler jusqu'à ta mort, investir ton argent est la meilleure option. Lorsque tu investis, ton argent commence à travailler pour toi et non l'inverse. Il existe différents types d'investissement, mais il y en a un qui sort vraiment du lot et qui peut te faire gagner même de l'argent quand tu dors. Continue de regarder la vidéo, je vais te dire tout de suite pourquoi ce type d'investissement est très, mais vraiment très, très intéressant. Pourquoi investir dans l'immobilier est très intéressant Veux-tu continuer à travailler à 60 ans ou à 65 ans J'imagine que non. À cet âge, il est primordial de profiter de ta retraite afin de vivre confortablement. Si tu es novice en matière d'investissement, il est probable que tu ne sais pas où investir ton argent. Faire le mauvais choix peut entraîner des pertes financières. Et je suppose que tu veux gagner de l'argent, mais pas le contraire. Si tu envisages d'épargner à la banque, sache que dans la plupart des cas, ce n'est tout simplement pas suffisant. Car les intérêts payés sont très faibles et peuvent être inférieurs au taux d'inflation. Donc en fait, tu vas perdre de l'argent. Il te faut investir dans un secteur qui ne soit pas stressant et ne représente pas trop de risques, comme la pierre par exemple. Il n'y a pas trop d'autres investissements qui permettent d'investir dans des actifs qui valent beaucoup plus que ton budget grâce à l'effet de levier bancaire. Par exemple, si tu as 10 000 euros à investir en bourse, tu ne peux généralement acheter que 10 000 euros d'actions. Mais avec l'immobilier, tu peux posséder un bien juste en payant une fraction du coût total. En d'autres termes, si tu as trouvé une maison, un appartement ou un immeuble qui coûte 100 000 euros, tu n'auras qu'à payer 10 000 euros pour qu'il t'appartienne. Et les 90 000 euros restants, tu peux avoir un prêt bancaire pour le financer. Tu pourrais même acheter ce bien sans y mettre un seul euro si tu fais un bon dossier de financement. De plus, ce qui fait de l'immobilier un type d'investissement intéressant, c'est la demande en continu, car il s'agit d'un besoin primaire. Tout le monde doit se loger, mais tout le monde ne peut pas devenir propriétaire de son logement. Donc, le besoin en locatif ne cessera d'augmenter. Autrement dit, en mettant ton bien en location, tu peux gagner des revenus passifs de manière régulière parce qu'il y a une forte demande. De plus, une maison ou un appartement est un excellent placement pour transmettre quelque chose à tes enfants. Sa valeur augmente avec les années, ce qui permet à tes héritiers, tes ayants droit, d'être financièrement parlant à l'abri du besoin pendant un grand laps de temps. Voilà pourquoi investir dans l'immobilier est intéressant. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, je te propose de récupérer ma dernière formation en vidéo offerte où je te montre la méthode que l'on met en place pour faire des investissements rentables, et sécuriser, le lien se trouve dans la description de la vidéo. En résumé, peu importe ton âge ou ta situation financière, il n'est pas trop tard pour commencer à investir, car tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait, mais tu peux améliorer ton avenir. Alors, qu'attends-tu pour faire fructifier ton argent Commence à investir dès maintenant et tu me remercieras plus tard. Mais en attendant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Tu vas apprendre énormément de choses sur l'investissement immobilier et les finances personnelles puisque c'est le domaine où je suis expert et qui me passionne. Et pour finir, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te dis, porte-toi bien, à très vite. Ciao